Ouais bien ou quoi, tranquille ou quoi, non, alors là, ça ne va pas du tout, comme vous pouvez le constater, il y a encore une polémique raciste qui vient de sortir, et ça vient du monde du foot. Mais on ne va pas se mentir, le racisme, les Noirs, ils sont confrontés dans n'importe quel milieu social, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel pays, les Noirs sont confrontés au racisme. Et là, là, on voit que même les Noirs qui touchent des je ne sais pas combien de millions, qui sont connus dans le monde entier qui ont une influence sur le monde et sur des, sur des millions de personnes, sont confrontés au racisme. Tu comprends ce que ça veut dire Personne n'est à l'abri du racisme quand tu es noir. Tu entends Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer Non, tu ne comprends pas Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer Vinicius Junior vient de se faire littéralement insulter par un journaliste qui n'a aucune carrière footballistique en disant que Vinicius Junior ne devrait pas danser après ces célébrations, c'est de la provocation. Il devrait arrêter de se comporter comme un macaque. En 2022, mesdames et messieurs, un journaliste espagnol sort cette phrase absolument raciste, violente, en direct. Et il n'a aucun problème. Bien sûr, carrément, ça commence à faire le buzz. Tout le monde est en train de reprendre le truc. Il y a Vinicius Junior qui répond. Il y a Neymar qui a pris la défense de Vinicius Junior. Mais sinon, si tu regardes là, les médias sont là en train de relayer l'information pour que ça fasse des clics, pour que tout le monde puisse en parler, pour que tout le monde commence à débattre, pour que tout le monde commence à s'énerver. Vous vous rendez compte de la violence Il a dit qu'il faut qu'il arrête de danser. Il devrait arrêter de se comporter comme un macaque. Mais est-ce que lui, il a déjà vu un macaque jongler Jouer sur le terrain comme ça dans quel, dans quel pays il est né Dans quel monde il vit, lui Il a déjà vu des animaux marquer des buts Hein Donc lui, là, dans sa tête, Vinicius, c'est pas un humain, c'est un animal. Vous vous rendez compte Hein De la violence Nous, quand on vous dit que le racisme, il est partout, vous ne nous croyez pas Vous dites, oh, mais c'est beau, arrêtez de pleurer, oh là là. Regarde, Vinicius Junior, combien il touche par mois. Hein Mais sa couleur de peau l'a rattrapé. Bien sûr. Tu penses qu'il est à l'abri, que voilà, il a des privilèges Bien sûr qu'il a des privilèges. Bien sûr qu'il a plus de facilité. Mais quand il arrive dans des hôtels, les gens, ils, ils, ils sort en pyjama. Les gens, ils vont lui dire « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Oh, hein Il faut qu'il soit tout le temps bien habillé. Il faut qu'il montre qu'il a de l'argent, qu'il a une grosse voiture. On est obligé. On est obligé. Vous vous rendez compte hein L'attaquant du Real Madrid, le gars vaut je ne sais pas combien de milliards. T'es un journaliste qui vient qui dit que Vinicius ne devrait pas se comporter comme ci, comme ça. Mais toi là, t'as réussi quoi dans ta vie, toi Hein Tu fais du journalisme. Tu comprends Ça veut dire que tu es une commère. S'il ne se passe rien, tu fous rien. T'as aucun talent. T'es là pour reporter ce qui se passe. C'est tout. Donc là, les journalistes, ils, ils croient. Vous croyez que vous Vous êtes important, quoi. Hein Vous êtes juste en train de parler. Nous, on est là dans notre, devant notre télé. Et on est en train de dire, mais lui, il dit n'importe quoi. Lui, il dit n'importe quoi. Ah, voilà, lui, il dit des bons trucs. C'est tout, hein Vous êtes là juste pour nous divertir. Arrêtez de croire que vous êtes des acteurs du monde du football. Vous n'avez aucun impact sur les matchs, sur les résultats. Vous êtes des... Vous êtes... Comment on dit Avec un petit peu de... Ouais, parce qu'il faut rester respectueux quand même. Parce que c'est vrai que ça prend les tripes. Hein On va pas se mentir. On en a marre tout le temps qu'on nous... Qu c'est quoi cette comparaison en plus, là Hein lui, il a, mais tu as déjà vu un macaque danser, toi Hein Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui On est en quelle année On est en 2022 Vous allez continuer à, à faire comme si on était, il euh, y, y a juste 60 ans en arrière. Hein Moi, j'allais faire comme si, voilà, c'était le siècle dernier, mais c'était il y a que 60 ans en arrière. Hein que nous, on n'avait pas le droit de faire tout ce qu'on voulait. Hein Donc, commencez pas à dire, ouais, mais vous, vous n'avez rien vécu, nanana, vous êtes tranquille, maintenant, vous êtes à la mode, blablabla. Mais tu sais que maintenant, même si on est à la mode, il y en a, il y a des gens, ils ont trop la rage. Et en plus, si tu regardes la vidéo, hein, si tu regardes la vidéo du journaliste, hein, tu le vois parler avec une haine hein, viscérale. On a l'impression que Vinicius a attrapé la femme de ce monsieur et il lui a fait des dribbles et il a dansé avec elle. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il lui a donné un petit cours de zumba à sa femme. Et maintenant, sa femme, qu'à la maison, elle danse Vini, Vini, Vini, sus Vini, su, su, su. Vini, Vini, je le sus su. Vini, Vini, Vini, Vini, je le susus. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, sa femme, elle danse ça. Tu vois, en mode Vini, Sus, Vini, je le sus. Ça se trouve, c'est sa danse qui a fait que le, le mec est fâché. Et il commence à insulter les euh, Vinicius sur le sur, sur, en direct comme ça, en pleine en, en pleine heure de diffusion, absolument euh, bien écoute à, à heure de grande écoute, le gars il vient, il dit que Vinicius c'est un macaque blablabla. Peut-être qu'il a la haine, mais si tu regardes bien la vidéo, regarde, il devient tout rouge, il a il met ses mains comme ça, regarde ses mains, il les a tendues. Je te dis, il a tendu ses mains comme ça. Et il dit ouais Vinicius il doit pas le danser. Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu qu que t'as mangé, toi Hein Oh là là Jusqu'à ses veines, ils allaient exploser. Il allait tomber dans les pommes. Ben ouais S'il si continuait comme ça, il allait faire un arrêt cardiaque, AVC. Oui, ses... voilà, voilà